Ah là là. Ah c'est bizarre j'entends un zombie putain, là. Oh putain. Euh... Oh putain il y a un zombie là-bas. Il y a un zombie là-bas. Pas tout qui me rapproche. On me voit pas pour l'instant. Ah il m'a vu. bon oh, je qu'on là Oh là mon dieu. Ok je dois l'affronter. Allez je le tape. Oh, non, je Aïe Ah ça Ah ça fait mal Ok, pour l'instant je tape. Je dis rien, pour l'instant j'ai pas. Ah oh, j'ai réussi Faut pas que je mange ça. C'est bizarre, il y a eu un zombie là tout à l'heure. C'est trop bizarre. Pourquoi il y a eu un zombie Bon. Bon, je... bizarre, j'entends une araignée. Oh, oh putain, il y, y a un squelette là-bas et un zombie. Ils sont arrivés hier euh, dans ma cour. Oh le, le squelette il m'a repéré. Attends, je vais manger un peu. Le squelette il m'a repéré. Ah, mais vu que j'ai refermé la porte, il n'y en a plus. Oh putain, il y en a deux Le squelette. Et j'avais vu une araignée là-bas. J'ai oh, tout. Allez, deux deux. C'est parti. Je les bas ah il ah, y a trois squelettes ah ça me fait victimiser aïe ah. Ah, ça, ah ça fait ah ça pique ah, ça, ah, le squelette notre, notre squelette il me fait rien non je vais pas m'ouvrir attends. attends je m'occupe de toi après ah ça ah. plus rien ce que j'ai ah eh, ouais. Oh putain, attends, attendez. Oh, je, je me refuge dans ma, dans ma, ma cabane.